Salam alaikum bokwi à Khariti, yeni sénégal, afrique, yeni nirewa, Yen Yen ni ni ni ni ni ni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 avec de de enfant, et, et, qu et Nakarboubari, et et qui bari qui est venu à Minténi, qui est venu le Minténi, qui est venu à Minténi, qui est venu à Minténi, qui est venu qui est qui est venu à qui à le qui vous savez de nous avons tous les deux des idées, nous avons da gannaaw nak docteur Issaïtu nañ ko gis ni dama wara tok ab diir dal banyawai, way ndax li nga xamanteni ni moko waral terenama way bu munuuma way tek ciit leg leg sax mu terema wax kon dama wara ab diir rek tok ci langu way dima tek ko fe arrêter pour un moment xamna nak dina jaxal muy beuy buma ci waxé ndax suñu société Afrique mom dañuy waral ni wop kenn duko wax -de voilà, je ne sais pas le faire. Pourquoi est-ce que si les gens ont dit que les gens que les gens ont dit que que les gens ont partenaires que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens plus li mon je veux dire, artiste de la ou de la vie, c'est un de la vie, c'est un artiste de la de de de de de de de de je, je suis un intestin, un bâtit, je suis un bâtit, je suis un bâtit, je suis mon bâtit, je suis un bâtit. Je suis un bâtit, je suis un bâtit. Je suis un bâtit. Je suis Docteur, Et de le Afrique, non, euh je suis les homme qui est un homme qui est un homme qui pour un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui le un homme qui est un un homme qui non, est un homme qui est un homme qui est un est je suis très de rendez-vous, solo you de faire des choses, de la des ni de de faire de je vous remercie de vous avoir fait des activités qui ont été faites, qui ont été faites, qui ont été faites, qui ont qui ont qui ont qui ont voilà, je suis damay saint, je suis un saint, je suis un je suis je suis je suis je suis je suis je suis je suis je suis le président de la République, M. le Président, le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. les Président, M. le Président, M. le Président, M. vraiment des le honorable député mo ci jaxate sama mab jojou momit ci taxawayam ci à tout instant do jamono yi ma nek di geureum staff ci seeni taxaway ñom ñep ma di leen sante di leen geureum amna né sax dina jaxal ñu bari ñu né des ki vidéo mais lolu la, la, la vidéo bama il y a qui ont sur soi. Il des qui sur a gens qui ont qui vous de je vais, en quelques mots, euh, essayer de traduire euh, le message que je viens de dire en Wolof, en français, afin de permettre à nos amis qui ne comprennent pas notre langue, de comprendre euh, la teneur de mon message. Mais avant cela, je voudrais vous présenter à vous qui nous regardez à travers le Sénégal, l'Afrique et dans le monde, mes vœux les meilleurs, mes meilleurs voeux, bonne bonnes et années 2021. Que cette année 2021 soit une année lumière pour vous, vos proches, vos parents et vos amis. Nous sommes sortis de 2021 avec beaucoup de difficultés à cause de la maladie à coronavirus et nous entamons aussi 2021 avec toujours cette pandémie qui continue de sévir. Mais ne baissez jamais les bras, continuez de garder la foi et continuez aussi et respecter les mesures barrières, car cela pourra nous... de cette pandémie, que le coronavirus. Chers amis, chers fans, vous qui me regardez à travers le Sénégal et en Afrique et dans le monde, je disais tout à l'heure que c'est avec beaucoup de tristesse que je viens vous annoncer mon retrait pour un moment de la scène musicale due à des problèmes de santé. Cela va vous étonner que j'en parle, puisque chez nous, en Afrique, il faut tout cacher, mais je pense que non, il faut parler à ses fans, il faut parler aux populations afin qu'ils puissent comprendre. En fait, je me retire de la scène musicale pour un moment, puisque je suis en ce moment dans l'impossibilité de chanter, parfois même de parler. Il y a quelques mois de cela, j'ai été opérée d'une occlusion intestinale euh, euh, qui a euh, mené à ce que mon intestin soit amputé d'un mètre à quelques. Et il s'est trouvé qu'à la sortie de cette maladie, je rends d'ailleurs beaucoup grâce à Dieu de m'en être sorti, il s'est trouvé qu'à la sortie de cette intervention, les médecins ont diagnostiqué que le tube qui a été mis dans ma gorge, parce que j'ai été intubée, et ce tube a créé des dommages au niveau de mes cordes vocales, m'empêchant de chanter pour un bon moment, et euh, parfois même de parler. Au vu de cela, euh, je viens aujourd'hui vous informer que pour un moment je vais me retirer, retirer de la musique, mais malgré tout, nous allons rester en contact, puisque vous avez vu récemment que je vous ai offert mon dernier clip vidéo Boromdam, et à travers mes autres actions, euh, euh, notamment dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, l'éducation des enfants, le respect scrupuleux des droits humains, je pourrai continuer à garder le contact avec vous et à continuer à garder cette flamme et véhiculer des messages forts. Et nous pourrons bien sûr continuer à nous retrouver, à garder le contact à travers mes plateformes telles que Facebook, Instagram, Twitter et euh, ma chaîne YouTube, entre autres. Et d'ailleurs, si vous le constatez, euh, mon programme... Euh, dénommé Kumbagao le Seine cœur Kumbaga Chez-Vous, euh, ça fait un bon moment que je n'ai pas pu vous le présenter. Ben, sachez que la raison est toute simple, c'est dû à mon état actuel. Et je rends grâce à Dieu, je reste convaincu que très bientôt, nous allons nous retrouver. Je vous demande de continuer à prier pour moi. Je ne saurais terminer après avoir rendu grâce à Dieu euh, sans remercier ma famille, à commencer par ma mère, qui n'a ménagé aucun effort pendant toute la période où j'ai été malade et qui a continué à m'accompagner pendant toute cette dure épreuve. Je voudrais aussi remercier les guides religieux, les guides spirituels qui ont beaucoup prié pour moi et qui continuent de prier pour moi. Remercier son Excellence le Président Sall d'avoir été à mes côtés. Monsieur le Président, merci d'avoir été à mes côtés à chaque instant de cette dure épreuve. Je voudrais aussi remercier ma sœur Mamdaksi, ma grande sœur, l'honorable député Moustidia les médecins, les chirurgiens, les infirmiers qui ont été à mes côtés et qui continuent d'être à mes côtés. Mon ami fidèle de tous les jours, Amadou Diallo, mon grand frère mon chef d'orchestre, l'Aïdiane, ainsi que tous mes musiciens, et enfin, mon staff pour le travail fabuleux qu'ils continuent de faire, qu'ils ont eu à faire et qu'ils continuent de faire pendant toute cette période. Merci à vous tous. Je vous remercie. Que Dieu protège le Sénégal. Je vous demande de prier pour moi. Je prie pour vous. Que Dieu protège le Sénégal. À très bientôt, dans d'autres aventures, dans d'autres activités, avec moi-même. Kumbada votre artiste. Merci beaucoup.